C'est moche, comprends pourquoi tu croches sur un riche Les albites, j'ai un clash avec ma version rich Et en kick j'ai 60 ans, tête à J'ai bras du vent comme Switch, retourne t'occuper de tes biches Cette rivalité sert à rien, j'suis le maître et toi mon quoi, mais laisse-moi te dire que Madrid, Fichu, c'est ma vie J'ai dit c'est pas toi, j'suis dans les étoiles, les succès mondiales et qui toi Personne ne le sait, wow, mais tes mécras, ils sont tous à ou quoi Plus besoin d'aide maladie, envie d'un peu de comédie <rire> On connaît par cœur, la il est dit et tant qu'on t'oublie Tu nous regardes haut Mais t'es qu'un bouffon père de jalousie Rien qu'une cata Tout le monde est triste autour de toi Un jour le papillon va Akuma, ma ta, ta, ta, ta. matouké A nous deux on va touké La victoire est certaine Je claque des doigts Et, et tu rejoins ah, le coup Un super-héros, de doute Perte le proche, colère Les conditions sont toutes ah, Va, mon bel Akuma remplis son cœur de rage ah, Tu m'entends, pitain De des minettes noires, j'en ai tombé. joue pas les cailles, j'ai spoilé. Papillon et ton père, si va bah, chialer. Sérieux, c'est quoi ce truc? Respecte un peu ton modèle. En vrai, Myron, c'est vrai que tu jettes tes sables à la poubelle. Tu galères contre je te laisse te prendre une veste. J vais sauver vite fait l'univers. Tu peux t'occuper du reste. Pas besoin de tes moral, on a déjà l'école. On dirait Gwen Stacy tellement t'es exposé au sol. Dire que Blague a tué tous les dinosaures, mais il en restait un dernier. Il reste à ta place. Il Sur Fortnite, pas de taille-taille pour gagner C'est fini, je te dis bye bye, petite araignée D'habitude j'aime mes mais fini de jouer les comics flow. est un crime et mérite de se faire censurer par les flics J'ai ramassé les copies, chaque fois vous l'avez mérité Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités Tu veux te racheter chez Disney, on sait y faire D'ailleurs Mickey veut récupérer son maxi-outil mystère Comme Lucas, t'as de quoi perdre, mais tu vas rester seul derrière Sois fier, au moins je t'ai offert le plus grand feed de ta carrière Oh, yeah.